Euh, bonjour, bonjour à tous mes abonnés, à tous ceux qui euh, suivent ma, ma chaîne. Euh, je voudrais parler de l'Iran. Euh, la situation euh, de la pandémie Covid-19 en Iran est très très catastrophique et euh, par cette vidéo je voudrais vous montrer euh, quelques scènes horribles hein, de ce qui se passe en Iran et surtout, je dénonce euh, la politique économique, l'embargo économique imposé par les États-Unis sur ce pays parce que euh, ce pays n'a pas les moyens, n'a plus les moyens pour faire face à cette pandémie. Euh, il manque de médicaments, il manque d'équipement médical, il manque de tout. Euh, et franchement, euh, enfin, les victimes sont les enfants. Euh, sont les personnes âgées, sont les femmes enceintes, c'est vraiment, c'est un véritable crime contre l'humanité, euh, ce qui se passe est horrible, donc en fait, euh, et dans les médias, on nous raconte que le Covid-19 attaque uniquement les personnes âgées, c'est faux, il attaque... Euh, tout Le monde et surtout les enfants, les femmes enceintes, euh, les Donc, euh, en fait, c'est il n'a pas, il ne choisit pas ça, il choisit pas l'âge hein, de la personne. Et surtout, ce qui, ce qui a été démontré dans cette vidéo, c'est que le Covid-19 en Iran a, a une version très agressive par rapport à, au Covid-19 qu'on a vu en Chine ou bien on a vu dans les, dans les pays euh, italiens, les pays européens comme l'Italie. Donc en fait, c'est un, une version, et une nouvelle souche, on dirait qu'il a muté, hein. c'est vraiment une version très très agressive et on peut mourir en trois jours. Voilà, je vous laisse regarder et, euh, et après vous pouvez donc euh, euh, réagir ou bien commenter euh, tant que vous voulez. Alors... Le coronavirus fait des ravages en Iran, c'est vraiment une crise très très grave, une crise humanitaire très très grave. Et il paraît que euh, le Covid-19 est plus agressif euh, en Iran. On ne sait pas pourquoi, est-ce qu'il a muté, euh, je ne sais pas, mais en tout cas la situation est catastrophique. Donc les rencontres après la Chine, le plus grand nombre de morts liées au coronavirus Covid-19. Euh, donc le pays a annoncé déjà le 2 mars à peu près 200 morts et à peu près 1500 personnes atteintes. Mais à mon avis les chiffres sont faussés hein, pour dédramatiser. Euh, mais en tout cas, les médecins, les témoignages des médecins euh, disent que euh, le phénomène COVID-19 en Iran est très agressif et on dirait qu'il qu a, euh, en fait, qu qu a muté ou bien euh, c'est une autre souche de COVID-19. Euh, et bien sûr, ça devient très inquiétant. C'est une véritable tragédie. Donc, en fait, c'est un pays qui manque de produits médicaux, qui manque de moyens, qui manque d'équipements euh, médical Et c'est un pays qui souffre de l'embargo économique imposé par les États-Unis. Les États-Unis n'ont offert, n'ont fourni aucune aide pour les Iraniens. Ça veut dire, en fait, il n'y a vraiment aucune humanité de la part de Trump. Il n'a pas voulu. Euh, présenter une aide médicale euh, pour ce peuple en souffrance. Euh, par contre, l'Allemagne, elle, elle, a, elle a envoyé un avion euh, rempli de produits médicaux, euh, donc les, les pays nordiques également. Et euh, on voit que la politique américaine, une véritable politique euh, qui, euh, qui ne prend pas en compte les droits de l'homme ni la santé, la santé des enfants et des personnes âgées, donc, on voit des enfants qui, qui meurent, hein, qui, qui meurent, qui manquent d'oxygène. Il n'y a pas les appareils d'oxygène pour les aider à respirer. Et on sait bien que le COVID-19, c'est un, un virus qui s'attaque aux poumons. Donc, il, il empêche la respiration. Donc en tout cas, le taux de mortalité en Iran, c'est de 12% par rapport à la règle générale de 3 à 3%. Euh, donc c'est grave, c'est une véritable catastrophe humanitaire. Euh, je vais vous lire quelques témoignages de, de, de médecins hein, qui, qui, qui, avaient, euh, qui avaient traité des personnes, euh, donc des personnes atteintes. Alors donc ce médecin il s'appelle Reza, il travaille à la ville de Com. Il disait « J'ai vu un patient de 50 ans, sportif, sans antécédent. Quand j'ai regardé la radio de ses poumons, j'ai observé des schémas inhabituels par rapport à une simple grippe. Son état s'est dégradé très vite, il a fallu l'intuber, mais il est mort quelques heures après. J'ai l'impression qu'en qu plus du coronavirus, les patients sont touchés par une sorte de myocardite. Euh, ça veut dire inflammation du muscle cardiaque. Donc le virus euh, n'attaque pas uniquement les poumons, mais aussi, mais, mais aussi le muscle cardiaque. Euh, car l'attaque contre le cœur paraît particulièrement forte et rapide. Donc euh, c'est vraiment c'est la terreur. Euh, la terreur est bien présente parmi les habitants de la ville. Et euh, c'est une véritable donc, euh, pandémie qui provoque une véritable euh, catastrophe humanitaire. Donc les, euh, les cadavres sont par milliers euh, qui traînent dans, euh, donc dans les rues, euh, dans les hôpitaux, dans les hangars, euh, dans les cimetières. Et euh, vraiment, c'est un pays qui a besoin d'aide. Euh, et bien sûr, on est là pour incriminer cette politique. De l'embargo économique contre ce pays euh, imposé par les États-Unis, c'est véritable, euh, c'est un, une véritable politique terroriste économique. Donc le terrorisme, c'est pas uniquement, euh, donc euh, c'est pas uniquement ce qu'on vous raconte à la télé. Aussi, il y a le terrorisme économique lorsque euh, une, une puissance internationale vous impose euh, des contraintes et euh, des privations euh, au nom de quelques conflits politiques. Et euh, on, regarde bien, euh, on regarde bien les jeunes filles les petites filles qui sont en train de souffrir, d'agoniser. De, elles sont en train d'agoniser, donc, euh, donc, donc elles ont un problème de respiration. Donc on, veut, on voit bien que ce virus attaque les poumons, euh, empêche la personne de respirer correctement. Euh, et cette personne, donc, elle fait des efforts pour aspirer. Et au, au moment où elle est très affaiblie, où son système immunitaire est complètement euh, donc, euh, abîmé, ben, ces personnes meurent. Donc, en fait, euh, le Covid-19, c'est pas un virus qui, euh, avec qui on peut plaisanter, avec qui euh, on peut rigoler. C'est un virus, c'est une, vraiment une, une, une, une, véritable, une, une véritable menace. Contre l'humanité contre le monde entier et euh, donc en fait souvent les gens qui n'ont jamais vu euh, ils n'ont pas vu des personnes atteintes elles ont du mal donc ces gens là ont du mal euh, à s'imaginer ce que c'est le covid 19 c'est une véritable calamité c'est un virus très très dangereux qui euh, qui prend 15 jours pour, pour l'incubation et pour tuer une personne il prend à peine trois jours donc euh, faisons attention euh, que Dieu nous protège euh, et surtout euh, donc euh donc, il faut lutter contre cette maladie avec tous nos moyens, nos moyens avec toutes les préventions qu'on doit prendre, euh, laver, lavage des mains, euh, stérilisation des objets. Euh, donc, en fait, une bonne, une bonne alimentation pour renforcer le système immunitaire. Et, et voilà, donc, en fait, par cette, cette vidéo, j'ai voulu vous montrer l'ampleur de cette catastrophe humanitaire en Iran et surtout pour dénoncer cette politique euh, américaine euh, qui, euh, qui provoque des crimes contre l'humanité, des crimes contre des enfants sont tra en train de mourir, des enfants pour qui on n'a pas, pas l'équipement pour leur donner de l'oxygène. Euh, et c'est vraiment, vraiment le monde, c'est un monde barbare, voilà, c'est un monde barbare, donc un pays, un peuple en train de mourir euh, et euh, Monsieur Trump qui euh, se balade, qui rigole euh, et euh, qui impose une politique économique, euh, une véritable, c'est un véritable terrorisme économique. Voilà. Donc je vous laisse de euh, cette vidéo et pour, je vous laisse euh, méditer cette vidéo et euh, et bien sûr, à la prochaine fois, n'oubliez pas de liker, de, de laisser des commentaires, ou bien, donc euh, si vous êtes euh, laissé des commentaires, et euh, surtout de partager, parce qu'en fait, ce qui se passe en Iran, c'est vraiment, c'est une véritable catastrophe humanitaire, et euh, absolument, il faut que les puissances, les grandes puissances, aident ce pays euh, pour surmonter euh, cette pandémie dangereuse. Voilà, donc je vous laisse, et à la prochaine fois, Inch'Allah.